Bonjour, bienvenue à la présentation du cas sur l'évaluation d'une thérapie par le son sur un sujet donné au moyen de la bioélectrographie GDV. Le protocole était très simple, donc une personne a été mesurée avec un haut niveau de stress avant la thérapie par le son. Puis nous lui avons proposé une heure de thérapie par le son, ce qu'elle a fait. Et puis ensuite, nous avons attendu un moment, 20 minutes, et puis nous avons repris des images GDV afin de voir ce qui se passe. Voilà, donc nous allons démarrer le programme et nous avons notre sujet numéro 1. Nous allons sélectionner la saisie 1 qui correspond donc à la saisie effectuée avant la thérapie par le son. Et nous allons charger ces images dans le programme. Alors là ce que vous voyez à l'écran c'est la première série d'images, ici c'est indiqué dans l'onglet images élevé sans filtre, la première série d'images sans filtre est surtout représentative du stress, du stress émotionnel, du stress environnemental. La deuxième série d'images qui se prend tout de suite après avec un filtre, comme son nom l'indique, vous voyez les images sont beaucoup plus denses, parce que le film plastique va supprimer les informations à la surface de la peau, donc tout ce qui est humidité, et qui pourrait gêner le transfert des électrons à la surface de la peau. Alors c'est pour ça que ces images sont plus denses, avec plus de luminosité, c'est tout à fait normal. Les images sans filtre, lorsque vous les regardez, vous voyez qu'il y a très peu d'énergie, il y a carrément des secteurs où il n'y a rien, pas d'énergie, donc ça dénote d'un très fort niveau de stress. L'écran suivant va nous permettre d'afficher ces images d'une autre façon, sous forme de silhouettes autour de la personne. Voilà, donc vous avez deux champs d'énergie autour de la personne. Tout d'abord à gauche c'est les images sans filtre, Donc, on, comme on l'a vu tout à l'heure il y a très peu d'énergie. Et à droite les images avec filtre, où on voit une densité électronique assez régulière qui parcourt tout le corps. Donc ça, c'est la mesure avant la thérapie par le son. Nous allons passer à un autre programme, GDV diagramme qui va nous permettre d'afficher les mêmes informations d'une autre façon, dans un cercle. La zone verte que vous voyez dans ces cercles correspond à une norme qu'on appelle norme de santé, c'est-à-dire qui correspond à ce que l'on a mesuré lors d'essais cliniques pour des personnes en bonne santé. Le trait bleu que vous voyez là correspond aux images avec filtre, et donc est assez régulier comme on a pu voir dans le programme Energy Field, et reste proche du milieu de la zone verte, c'est-à-dire le zéro, qui correspond à l'idéal. En rouge, vous avez les images sans filtre, donc on voit qu'elles sont très hachées, comme ça, ce qui correspond à très peu d'énergie, et sont dans la zone rouge, ce qui correspond à une faible énergie. L'écran suivant va nous permettre d'afficher euh, les images au niveau de la surface intégrale. Donc ça, on l'a vu pour des images sans filtre, le niveau est très bas. On est dans le rouge. Ensuite, euh, nous avons l'entropie qui correspond à la capacité de l'organisme à réagir au stress. Donc l'entropie est élevée, ce qui montre une forte réaction au stress au moment de la mesure. Le coefficient d'action d'activation que vous voyez là est très élevée, correspond à un état de stress intense, proche d'un état de panique. Pour ce qui est des images avec filtre, nous pouvons voir que la surface elle est plus proche de la norme, du zéro, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et que l'entropie elle est tout à fait normale aussi, ce qui correspond à ce que l'on a vu avec les images avec filtre. Pourquoi, malgré le stress, cela est régulier Ça veut dire que le corps, l'aspect physique, est capable de supporter cette dose de stress sans trop de conséquences. Ce qui est normal puisque la personne est jeune. Nous allons ensuite passer au programme Virtual Chakra, qui fait aussi partie des logiciels de base. Et donc là, nous allons voir afficher encore d'une autre façon les mêmes informations, cette fois-ci au niveau des centres nerveux, qui correspondent aux organes placés à l'endroit où se trouvent les chakras donc les centres d'énergie selon la tradition ayurvédique. Alors ce qui est important pour les chakras c'est la taille donc les boules sont très petites ce qui indique un faible niveau d'énergie et les boules sont censées être alignées sur cette ligne, c'est-à-dire le centre et on voit les boules donc qui sont dégagées sur la gauche et sur la droite de l'écran. En un désordre le plus total. Donc, ceci correspond de nouveau à un état intense de stress. <coughs> Sur la droite, donc, vous avez la même chose, c'est le niveau d'énergie. Donc, on voit qu'il est très bas, pour ça que les boules sont petites. Et ici, le déséquilibre, de nouveau gauche-droite, mais que vous voyez à l'horizontale cette fois-ci. Voilà ce que nous pouvons observer pour la première mesure. Nous allons maintenant revenir dans le programme Energy Field. Et nous allons passer à la liste des sujets et cette fois-ci sélectionner la saisie numéro 2. La saisie numéro 2, elle, correspond à la mesure réalisée après 60 minutes de thérapie par le son. Donc comme vous pouvez le voir, entre les deux mesures, il y a environ 1h et 5 minutes qui se sont passées. Alors, nous n'allons pas tout de suite comparer les mesures, on va simplement les afficher on va afficher la saisie 2. Alors, ce que vous voyez là, qui ressemble aux images avec filtre de tout à l'heure, sont les images sans filtre. C'est-à-dire que le niveau d'énergie s'est bien rétabli, comme on peut voir ici, et ce qui veut dire que le niveau de stress a énormément baissé. Voilà, donc, à gauche, vous avez les images sans filtre, à droite, les images avec filtre. Donc, ce qu'on voit, c'est que on a maintenant... Une belle régularité dans le champ d'énergie autour de la personne. Nous allons maintenant euh, comparer donc, la mesure avant et après. Pour ce faire, nous allons aller dans le programme euh, Diagramme qui va nous permettre de comparer les mesures. Alors, pour ce faire, il faut aller dans la liste des sujets et cocher les deux saisies, ce qui va nous permettre de les comparer. Alors nous allons supprimer les données avec filtre qui sont peu représentatives du stress de façon à ce que vous puissiez comparer les deux courbes. En rouge vous avez avant le traitement et en vert vous avez après le traitement. Donc on voit que les images se sont bien remplies d'énergie et que nous sommes dans la norme pour quasiment tous les organes. On va maintenant regarder au niveau des paramètres normalisés. Donc, si nous regardons les données sans filtre avant, nous avons donc ce fameux 1,85 et 1,50 pour ce qui est de la surface intégrale avant la mesure, avant la thérapie par le son et la saisie 2. Donc, on voit qu'il y a un beau retour à la normale au niveau des valeurs. Si vous comparez l'entropie, vous allez aussi retrouver des valeurs qui sont revenues à la normale. Donc, en haut avant la, thé la thérapie par le son, en bas après la thérapie par le son. Et quant au coefficient d'activation, on voit qu'il a chuté pour revenir complètement à la normale, à 2,44. Ce qui montre que le sujet a complètement récupéré au niveau du stress. Au niveau du programme Chakra, on va pouvoir aussi comparer ces mesures. Alors vous avez donc la première mesure ici, que vous connaissez, que l'on vient de voir. Et la deuxième mesure... Que vous pourrez voir ici. Donc, on peut visualiser très facilement les changements au niveau du système nerveux autonome avec ces programmes GDV, Virtual Chakra, GDV Diagram et GDV Energy Field.